Merci beaucoup. 75% en aussi peu de temps n'osait pas l'espérer. Il reste 25% pour que nous puissions vraiment loger les novices. Nous avons confiance, les plus petits dons vont nous aider. Merci.